Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Aujourd'hui, pour ce Top Player Podcast, je reçois les semi-croustillants parce que les semi-croustillants vont à Las Vegas pour le Las Vegas Open 2022, le tournoi solo le plus prestigieux au monde. Ce tournoi va se tenir là d'ici quelques jours. Euh, dans un énorme hôtel à Las Vegas, des conditions à l'américaine, un event incroyable et on a euh, trois camarades de l'équipe des semi-coustillants qui vont s'y déplacer, on les connaît, ils n'y vont pas pour boire l'eau des pâtes de manière générale, c'est donc avec plaisir aujourd'hui que je vais recevoir deux d'entre eux. Euh, le troisième est déjà parti aux états unis donc il sera présent lors du débrief. On fera ce, ce, ce podcast en, en deux, euh, deux formats distincts. Euh, le premier, celui-ci pour le briefing et euh, l'analyse des listes. Ils vont, ils vont nous partager leurs listes et puis nous donner un peu leur impression sur la méta et sur ce qui se passe actuellement euh, au niveau de Warhammer 40 000 compétitifs. Et donc je reçois euh, le euh, tout célèbre euh, Lamar. Robin, bienvenue. Salut, merci, merci pour l'invitation. Bah, Ça fait super plaisir. Comment vas-tu, Robin Eh bah, bien, la forme, euh, chaud de partir à Vegas, là, ça va faire plaisir. Euh, un gros, gros event comme ça, ça fait longtemps. Euh, ça va faire plaisir de retrouver un peu le, le, le frisson des tables de jeu. Et euh, pour un événement unique, euh, donc euh, content. Et euh, avec Lamar, on aura avec nous sur ce podcast euh, El Señor Bisutor. Comment ça va, Bisu Salut à tous, bah, ça va, nickel, écoute, merci hein, pour l'invitation, c'est un, un plaisir de venir discuter avec vous, là. Et eh ben écoute, c'est un, un plaisir de te recevoir, euh, déjà, c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Le troisième compatriote qui s'est déjà expatrié euh, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le père Castor, qui, euh, qui, a déjà, qui a déjà foulé les terres américaines, euh, il y a déjà laissé son empreinte. Euh, on je... l'aura donc pas avec nous sur ce premier podcast, comme je vous le disais, on l'aura avec nous sur le second. Euh, en revanche, on vous présentera sa liste, il y va pour jouer Black Templar, Lamar va jouer le tout nouveau codex Gen Stealer Cult, et euh, Bisutor lui, va jouer le codex Drukhari. Euh, des grosses listes, des codex bien fat, des joueurs aguerris, tout ceci va être très intéressant. Ce euh, podcast se divisera en trois parties. Dans la première, on va aborder un petit peu le Las Vegas Open, hein, histoire de, de dépuncher l'event de manière générale et pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce tournoi, histoire de vous le présenter. Ensuite, dans un second temps, on va présenter euh, vos trois listes, euh, les présenter à nos abonnés, expliquer un petit peu euh, vos méthodes de réflexion en termes de méta et, euh, et euh, les potentiels cibles et contre-natifs que vous avez euh, à votre actif et... Enfin, on abordera vos objectifs et vos attentes sur cet event. Euh, voilà, je pense qu'on qu est parés. Si vous êtes parés, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans le Las Vegas Open. Euh, Lamar, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation du Las Vegas Open comment, comment tu le perçois de, de ton œil francophone alors, le Las Vegas Open, c'est une sorte de méga convention du Wargame. Alors, ce n'est pas que 40K, il y a tout plein de jeux, il y a OS, il y a tous les jeux de Wargame quasiment joués aux US qui s'y présentent. Donc, au total, c'est un, un, un événement énorme avec beaucoup de monde sur une énorme salle. C'est le Rio, c'est un énorme hôtel qui organise entre autres les OUSOP, c'est les tournois mondiaux de poker. Donc, euh, ah, voilà, une énorme salle. Donc, euh, vraiment, cette idée à chaque fois de, de show, hein, l'américaine. Avec des previews qui seront distribués, euh, des annonceurs, euh, en fait tout le beau monde euh, du Wargame s'y présente. Et pour 40K, parmi les tournois, il y a le grand tournoi qui est le 44 Champs, qui est le, non, un tournoi pour du compétitif, avec plus de, plus de 1000 joueurs, 1200 joueurs, il me semble. Et euh, du coup, c'est là-dedans qu'on se présente et, euh, et ça fait plaisir. Ça fait euh, euh, Bizutor, ça fait combien de temps que cet event te fait de l'œil je dirais que euh, la, la première fois où, où je m'y suis intéressé en me disant euh, « Ah tiens, j'irai peut-être », c'était en, en 2019 où, euh, où je me suis dit « Ah ouais, c'est quand même tentant d'aller jouer un petit peu euh, dans, la, dans la mecque du Warhammer 40. » <rire> et, puis, et puis là, en fait, c'est venu, venu presque d'une blague hein, en disant hey, « eh regardez, les... c'est moi qui avais reçu un C'est qui a 2019. initié ce mouvement, effectivement, ouais. J'ai reçu un mail de, de Frontline Gaming, je pense, parce que je devais être abonné et en disant euh, « Attention, les tickets vont arriver en vente ». Et puis, en fait, j'ai publié ça dans, dans, le, dans notre WhatsApp. Et puis, et puis au final, on, on s'est très rapidement, en peut-être peut une semaine, on s'est retrouvé à avoir, acheté, à avoir acheté nos billets un an à l'avance sans même savoir si on allait pouvoir y aller ou pas. Mais on s'est jeté à l'eau. Enfin, un, peu un gros délire alors en quelques heures on s'est dit euh, oh pourquoi pas ouais oh, il reste presque plus de place on y va donc euh, bon, c'est génial ça va être ouais. vraiment une super expérience alors ce qui est notable avec le Las Vegas Open comme l'a dit Lamar c'est déjà c'est un événement énorme en termes en termes, on va dire de, de logistique de mise en place de nombre de joueurs de participants c'est aussi un événement qui est énorme en termes de visibilité euh, parce que aussi loin que je me souvienne c'est c'est un événement dont on entend parler tous les ans, euh, alors que bah, la, la, au niveau de la scène francophone, on est, on est très peu impacté. Il y a peu de joueurs français qui se déplacent. Il y en a quelques-uns. Hein, J'en je, je, avais déjà vu passer sur notamment le Warhammer Forum. Euh, je crois que c'est à l'époque c'était Rabbit Master qui était allé et qui avait débriefé son expérience. Mais voilà, c'est un événement qui, qui, qui existe depuis longtemps, qui a une grosse couverture médiatique. Et en ce qui concerne Warhammer 40 000, on sait que c'est un événement aussi sur lequel se déplace le plus gros niveau de jeu international. Euh, les Américains, eux, ont des, euh, ce qu'on pourrait appeler des pro-players, c'est-à-dire des, des, des, des joueurs qui passent leur vie à jouer à Warhammer 40 000. Donc, il y, y a la fine fleur, en gros, des, des, des, des gamers euh, américains. On pense évidemment à toute l'équipe de Art of War. Euh, et il y a aussi des, des, des, des grosses chaînes YouTube qui se déplacent euh, L'essentiel des, des chaînes YouTube d'ailleurs hein, se déplacent les, les grosses chaînes anglophones, euh, anglo-saxonnes, hein, que ce soit américaines ou anglaises, euh, qui, euh, qui dépassent de très loin le spectre que nous, qu on connaît en France, hein, avec des chaînes qui ont 400 000 abonnés, 100 000 abonnés, etc. Donc il y, y a vraiment un engouement, une effervescence autour de cet, de cet event-là qui s'est créé sur le temps et qui font qu'aujourd'hui, c'est le plus gros, euh, le, le truc le plus monstrueux qu'on a en termes de wargame au niveau mondial. Et, euh, et c'est en plus, euh, on va dire, c'est. C'est euh, rendu un peu majestueux par le côté euh, high level de, de, de, de, du niveau qu'il y a là-bas. Euh, si je dis pas de bêtises, alors moi j'avais voulu m'y inscrire en 2021, on devait y aller avec la chaîne, mais ça a été annulé pour, le, pour cause de Covid. Euh, D'où après on avait fait naître l'idée et on avait mis en place le, le Creative Wargame Championship, oh, bah, d'ailleurs auquel Lamar tu avais participé. Et... Euh, mmh. Et euh, déjà, cette année-là, il y avait un système au niveau des rondes qui était assez intéressant. C'est-à-dire que euh, tu as un event et tu as une espèce de, de sous-event qui est euh, sur le dernier jour, puisqu'en fait, il n'y a que les qualifiés des, des premiers tours qui vont jouer sur le dernier jour. Euh, Est-ce que ça, c'est toujours l'actualité Exactement. En fait, le tournoi est en trois jours. Donc, les deux premiers jours où on fait six parties. Et en fait, à l'issue de ces six parties, donc trois parties par jour, les 16 premiers se retrouvent dans un tableau à élimination directe le dimanche, où là, le but, c'est via cette élimination directe sacré, le meilleur joueur euh, 40K euh, du monde et de l'univers. Voilà. Il y a juste une subtilité, Robin, je me permets d'ajouter. Euh, il y a aussi une, une quatrième game qui est prévue pour le samedi. En fait, on joue trois matchs le vendredi, mais et on joue trois matchs le samedi. Et en fait, il euh, y, y a effectivement un, un play-off, qui, mais qui est fait euh, du coup sur la quatrième partie. Je n'ai jamais vu moi, un tournoi où on fait quatre parties dans une journée, mais, euh, mais on fait une quatrième partie le samedi. Et, euh, et en fait, il regroupe la totalité des joueurs qui sont à, à six victoires et zéro défaite. Et en général, bon, ça fait effectivement entre 12, et, entre 12 et 16 joueurs qui sont totalement invaincus et qui font du coup euh, ce play-off et, euh, et là, euh, on n'en garde que 8 pour le dimanche, pour faire effectivement euh, un espèce de quart, demi, finale, où euh, il ne reste plus que 8 joueurs et puis. Euh, ah, que vrai gagne. Euh, déjà, trois parties, sur deux trois parties par jour sur deux jours, c'est éreintant. Euh, la quatrième, j'ose même pas y penser. Le, les parties sur, euh, sont, sont, sont, sont annoncées sur quoi Sur des timings de 3 heures C'est ça. Ouais, on est sur du 3 heures. Ouais. Et on est sur de la partie cloquée. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas, euh, pas été établi euh, encore de façon très très claire et, euh, et on ne sait pas, nous, comment fonctionnent les, les GT américains, ce qui fait qu'on a essayé de se rapprocher un petit peu des, des, des joueurs américains pour savoir euh, comment ça se passait. Est-ce qu'il euh, y avait un système de, de death clock, entre guillemets, comme nous on, on fait ici hein, en, en France, c'est-à-dire quand on n'a plus de temps, et ben, on ne joue pas et le temps est divisé de façon égale entre deux joueurs avec une, avec une, une cloque d'échec. Donc en fait, il y, a, il y a des inconnus qui persistent pour l'instant. Bon, il nous reste dix jours pour les, pour les résoudre, mais pour l'instant, il y a des petites subtilités comme ça où on, où on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler et comment va être utilisé, notamment le, le temps ok on a fait le point sur un petit peu tout ce qu'on pouvait attendre alors juste avant de passer sur la présentation de vos listes euh, intéressant d'aborder l'aspect table de jeu parce qu'il y, y a un système au, qui est mis en place par le lvo qui est très intéressant pour le coup euh, le, le las vegas open est organisé par euh, par un, un, un groupe qui s'appelle euh, Frontline gaming hein, qui, est, qui est une structure qui a un site internet qui a une chaîne youtube qui, a, qui, qui est présente et très active sur la scène wargame américaine euh, c'est eux qui organisent ça et eux ils ont des euh, ils ont des tables euh, qui sont pas vraiment des layouts à proprement parler, euh, mais ils vont vous proposer en fait un set de décors et euh, assez euh, original comme système, vous allez composer vous-même vos tables. C'est ça. ça. Ouais. Je, te laisse, je te laisse décrire, Romain. Allez. Euh, effectivement, c'est un système qui est assez nouveau, qu'on qu n'a jamais trouvé en France, mais ça ne m'étonnerait pas du tout, qui s'exporte plutôt bien parce qu'il est assez agréable à la fois pour les joueurs et les organisateurs. Donc, le principe, en fait, c'est que chaque joueur se voit attribuer un certain nombre de décors qui est généralement un peu plus bas que ce qu'on voit, par exemple, en table WTC ou ouais. même en général. Et en fait, les joueurs, chacun à leur tour, vont placer leur décors dans l'ordre qu'ils veulent, dans leur moitié de table. C'est-à-dire, en fait, tu divises la table en deux selon le déploiement. Et en fait, les joueurs peuvent déployer leur décors dans leur moitié de table. Et donc, ils vont dépasser, ils vont mettre leur décors sur la table à plus de 6 pas ou 4 pas, dépendamment des, des types de décors, euh, dans leur quart de table, enfin dans leur moitié de table Et ça, ça leur permet en fait de prévoir vraiment Des décors très utiles qui en fait Correspondent à leur plan et au match-up Et en fait ça amène toute une disposition Assez stratégique à ces décors là Généralement on parle de un gros décor bloquant Deux ruines un peu moins bloquantes Et genre euh, une ou deux forêts, tu vois, c'est des trucs comme ça ouais. Et en fait ça permet vraiment d'axer Ton gameplay aussi sur la pose des décors et Moi je trouve ça très intéressant J'étais très agréablement surpris, des critiques euh, Sur ce type de disposition et en fait, je trouve ça assez intelligent. Donc, euh, j'aimerais bien tester ça aussi euh, en France. Ouais, et puis je pense que ça, ça permet aussi, euh, sur un event de cette taille-là, où tu as 600 tables, de faciliter un petit peu la gestion de, la gestion de ça. Quoi. Euh, Exactement. C'est bien rodé. Euh, je, je mettrai à l'affichage Comment Je pense que c'est très clairement né de ça. Hein. Je pense que on... enfin, c'est inenvisageable la, la quantité de temps qu'il faudrait à des organisateurs pour mettre en place 600 tables. Je pense que non seulement ça a un côté ludique, et puis ça rajoute aussi un, un côté stratégique à la construction de la table. Et en plus, je pense que ça enlève euh, une bonne dizaine d'heures, même plus probablement, de mise en place de tables aux organisateurs. Donc je pense que c'est vraiment un double effet qui se coule. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui s'exporterait. Et pour en avoir parlé un petit peu... Euh, avec, euh, avec les représentants de, de, la, de la FEC. C'est vrai qu'ils sont intéressés aussi par, par tester euh, ce, ce système pour, euh, pour voir s'il si, si est viable euh, dans, notre, euh, dans notre style de jeu ici en, en France. Ok. À faire, à suivre, comme on dit. En tout cas, vous nous ferez, euh, dans le débriefing dans de, de, de votre aventure, en, on sera friand de, de savoir un petit peu comment, comment vous avez pu interagir avec les décors et si ça a pu créer des situations de jeu euh, euh, cocasses. Euh, ouais. voire euh, intelligible on passe à la deuxième partie de ce podcast et on va aborder euh, une chose que nombreux de nos abonnés attendent, c'est euh, présentation et analyse des listes. Euh, le format podcast s'y prête très bien. On va donc avoir trois joueurs des semi-croustillants qui ont trois listes avec trois codex différents. On va commencer par présenter la liste de notre camarade absent, euh, c'est le père Castor et sa liste Black Templar. Alors, père Castor, euh, depuis le, le début de V9 et, et depuis qu'il sévit euh, euh, sur la scène on l'avait beaucoup vu jouer le, le, le Drucari et en V9 le Space Marines, on l'a vu évoluer avec le, le White Scar en début de version, il a fait une bascule sur la, la période du Big Four avec le Iron Hands et là il nous refait une bascule, euh, il nous fait une rechute et il part euh, sur le supplément de codex Black Templar. Euh, excellent supplément de codex d'ailleurs euh, j'en avais fait la review à, à l'époque de la sortie, vous avez sur la chaîne un, une review, vous avez un, un rapport de bataille et même sur le site déjà euh, sur creativewargame.fr euh, j'avais publié des, des, des propositions de liste autour de autour de ce codex là donc on a quelques ressources un petit peu pour les, les plus jeunes joueurs euh, qui veulent se renseigner sur, euh, sur ce très très bon supplément qui aujourd'hui bah, dans notre classement metagame, hein, qu'on a, euh, qu a pu élaborer avec euh, Aimé, Manix et Bob, euh, et fait partie des top, des top factions actuelles. Euh, on va retrouver donc la liste. Vous la voyez ça apparaître à l'écran la liste de Per Castor. Alors je, vais, je laisserai par la suite présenter euh, à, à chacun d'entre vous sa liste. Là je vais, je, vais, je vais prendre la parole au nom de au nom de Per Castor pour présenter euh, la sienne. Euh, per Castor il a décidé de jouer deux euh, détachements euh, patrouille Black Templar, ce qui fait qu'il part avec euh, moins deux PC au compteur. Euh, à ça, euh, il va euh, employer euh, 3, 3 ressources complémentaires qui vont lui enlever 3 points de commandement, ce qui fait qu'il va partir avec euh, 7 PC. Alors, sur sa liste à l'affichage, j'ai 6, mais euh, moi j'ai 12-5. Donc, 12-5 ça fait 7. Alors, je sais pas s'il y, y a un PC qui s'est per perdu dans, la, dans le décompte ou si c'est une petite erreur euh, sur des copiers-collés. En tout état de cause, euh, on est entre 6 et 7 PC au début de la partie. On va avoir euh, donc, euh, le, le, le vœu de défaut qui va être euh, l'honneur de l'empereur, hein, l'invulnérable le, le, le, à 5 et la mini-physionomie transhumaine. Donc les, les, toutes les unités du codex ont une invulnérable à 5 et toutes les unités... Ont, euh, ne sont jamais blessés Sur du 1 et du 2 Donc euh, c'est quand même un aspect tanking qui est efficace Je rappelle qu'aussi les Black Templars Possèdent euh, un fil No Pain à 5 Sur les blessures mortelles Donc ça augmente l'aspect tanking qui est, qui est assez intéressant On a toute une structure sur le codex Qui est assez standardisée au niveau du jeu Avec des traits de seigneur de guerre, des reliques Des stratagèmes Et surtout on a un petit, euh, un petit, petit plus Sur ce supplément euh, Qui est euh, une, une ressource complémentaire donc c'est les, les porteurs de reliques et en fait pour un, un coût en points déterminé, votre, euh, vous pouvez mettre une relique spécifique sur vos sergents ou votre euh, ou un, une figurine de votre unité et vous allez avoir un petit bonus euh, pour ce personnage-là et en l'occurrence il y en a deux qui sont utilisés dans cette liste-là. Alors ça coûte pas de points de com, ça coûte des points tout court et c'est peu cher payé pour euh, le, le bonus que ça ramène, on y reviendra dessus par la suite. On retrouve euh, en seigneur de guerre le chaplain Grimaldus, excellent, hein, très très bonne figurine avec ses trois cénobites. Il a le trait de Seigneur de Guerre qui va lui donner un, un Abjur le Sorcier, ce qui va lui permettre d'avoir deux abjures le Sorcier à Grimaldus. Il en a un de base sur son sur sa data sheet et le trait de Seigneur de Guerre qui lui est attitré lui en donne un second. Euh, il lui a donné en Litanie la Divine Protection et Fire of Devotion, donc il va pouvoir donner le Paina 5 sur une unité et le plus une attaque sur une unité. Donc, euh, deux très bonnes litanies. Euh, on rappelle aussi que Grimaldus a trois Cénobits. Hein, un qui va permettre de booster l'advance des unités. L'autre qui va permettre de passer un Philnopeinassis natif sur les unités aussi au autour. Et le troisième Cénobit qui permet à Grimaldus de caster ses litanies sur du plus-un. Donc, d'être un maître de la sainteté dont il a euh, le mot-clé. Ensuite, on a un deuxième chaplain euh, sur moto qui pour le coup n'est pas un maître de la sainteté tout simplement parce qu'il ne peut pas. Le chaplain Grimaldus possédant déjà le mot-clé maître de la sainteté, ben on ne peut pas le, le, le dupliquer sur une liste. Donc on a un, un, un chaplain à moto avec le trait de seigneur de guerre, rite euh, euh, de guerre, qui va permettre de donner aux unités corps à 6 pouces de lui l'objectif sécure et une relique qui est le Houses bone, donc c'est les, les os les os du vieux tan euh, qui va lui permettre d'avoir un plus 1 damage sur ses attaques et le cantique de la haine qui donne un plus 1 bless. Donc là on voit quand on voit déjà les deux personnages on se retrouve avec un à 5, un plus 1 attaque et un plus 1 un à la bless, un corps à corps. On sent que globalement, il euh, va y avoir une, une espèce de petite destar qui va se mettre en place et qui va cumuler euh, des buffs assez im imbuvables. Euh, on va y venir par la suite. Ensuite, on a une petite escouade de troupes qui est la, la, la, taxe, euh, la taxe obligatoire les Incursors, qui sont toujours une petite troupe assez sympa. On a deux Redemptors. Alors, les Redemptors sont particulièrement efficaces sur le Codex Black Templar, de par leur 5 plus invus, hein, ce qui pêche potentiellement sur les autres Codex. Là, eux bah, ont une invulnérable. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et ils sont équipés euh, full, full tir donc avec euh, les lance grenades Fragstorm, le, le Rocket Icarus, le Gros Plasma, la Gatling, voilà, le, le Dreadnought à 185 points. Petit, euh, petit effet qui se coule, pour reprendre les termes de bisutor le, le Cénobit de ce bon vieux Grimaldus donne un Phinopain a aux unités corps, pas seulement infanterie. Donc les Redemptors ont un Phinopain a dans l'aura du Cénobit de Grimaldus. Donc pour la faire courte, on se retrouve avec des châssis qui sont en du 7, 13 PV, 1 vue à 5, no pain à 6, réduit les damages de 1, c'est quand même un tanking assez important. Ensuite, on se retrouve avec un, un choix de soutien qui est les éradicators, donc là, bah, une unité de létalité brute, euh, on va pas s'épancher là-dessus. En revanche, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y, y a mis le crux obsidian, euh, qui est une réduction des damages de 1 euh, sur l'unité. Donc euh, sur des unités de gravis à 3 PV, c'est toujours cool, sur le du 5 à 3 PV, euh, voilà, c'est assez, assez sympa d'avoir euh, cette arme là sur, sur une figurine. Euh, voilà pour ça. Deuxième patrouille, on a le haut seigneur Elbrecht, qui est une grosse mule de corps à corps, un maître de chapitre, qui plus est, qui va donner sa full reroll des touches à une unité. Et euh, de mémoire, j'ai juste un petit doute, c'est un plus un à la force, je crois, aux unités, euh, aux unités corps euh, à 6 pouces autour de lui. Euh, je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui peut me confirmer ça, mais j'ai juste un petit doute sur cette aptitude de, de, de Elbrecht. Là, comme ça, de fait, ça ne me dit rien. Donc, plus je ne sais pas force. si c'est un plus 1 attaque ou un plus 1 force. Non, le plus 1 euh... attaque, c'est la, la litanie. Euh, il ne me semble pas hein, qu'il y ait plus 1 force, ça ne me dit rien. Ah, ou alors, si, attends, ça me dit quelque chose, en, en fait, parce que je me rappelle d'Olivier me, me parlant de, de marteau force 9. Ouais, si c'est ça, il donne plus 1 à la force. Ah, ah, oui, c est c est ça. Ça. Il a une aura qui s'appelle la croisade de la colère. Et donc, toutes les unités amies, corps à 6 pouces de lui, ont plus 1 en force. La caractéristique de force donc on garde un petit peu cette idée de, de death star qui va qui va pas tarder à apparaître dans dans la liste mais euh, elbrecht en plus c'est une énorme mule au corps à corps il a un, un profil double sur son arme on adore les profils doubles hein, très clairement les dreadnights némésis les goles et les, les il y a plein plein d'unités qui ont ce, ce profil double et qui est très appréciable en termes de jeu on a une petite escouade d'intercesseurs d'assaut à 95 points tout cul nu. Le, euh, maître, euh, le, maître, prima, le maître primaris apothicaire, hein, avec le, euh, le, le, le trait de seigneur de guerre qui va bien, qui lui permet de relever gratuitement euh, une figurine dans une unité. Et, euh, et ça, ça fait absolument plaisir. Et enfin, la Death Star, la voilà elle est là, c'est un pack de 10 Terminator d'assaut avec Bouclier Tempête et Marteau Tonnerre, euh, avec l'icône de Aemhan... Euh, qui est une icône qui permet d'ignorer la PA-1-2 moins 1, moins sur, euh, bah, sur une figurine. Hein. Et euh, le télé le, le, le, le, la bannière de téléportation, le, le home de téléportation, qui permet de, de bah, potentiellement de redéployer l'unité pendant la partie. C'est une squad qui vaut 450 points, mais avec un espèce de cumul de buff qui est assez monstrueux. Donc, pour rappel, bah, on a euh, des Terminators à 3 PV, donc on a globalement 30 PV sur, euh, sur, le, sur le pack, qui vont avoir une, une a AV à 5 et un Finopine à 6. Avec la litanie de Grimaldus, on va se retrouver avec un Finopaine à 5 Donc, un Vue à 5 Finopaine à 5 c'est quand même très, très tank. On va se retrouver avec euh, potentiellement le plus une attaque, le plus un en force, avec des marteaux qui tapent à force 9, ce qui est très intéressant. Le plus un à la blesse avec le cantique de la haine. Donc, on, on, on continue à être létal, létal, létal, létal. Et enfin, euh, bah, on a une figurine dans cette escouade-là qui va ignorer la PA-1-2, donc il va être sur sa save de plus natif, lorsque vous allez le tirer dessus, au bolter lourd, au canon d'assaut, euh, ou même le taper dessus avec des armes, avec un peu de PA. Et à côté de ça, on va avoir encore le Primaris chaplain qui va permettre de faire revivre des mecs, de soigner des mecs. Donc cette unité-là, elle est absolument imbuvable. Et pour finir, elle est escortée d'un Whirlwing qui va balancer... Euh, bah là On avait déjà vu l'utilisation, d'ailleurs, dans un rapport de bataille où il t'affrontait affronté, euh, Bisu, euh, le Whirlwing avec le stratagème qui va permettre de mettre un fight last, ce qui va être toujours intéressant sur les Terminateurs d'assaut qui vont aller vouloir aller au charbon tout du moins. Voilà Exactement. pour la liste, euh, je suppose que tous les deux, vous avez eu l'occasion de l'affronter. Euh, Bizutor, je vais commencer par toi. -ce que tu, comment, comment, comment tu as vécu l'affrontement avec cette liste-là Comment tu l'aperçois et, euh, et quel score ça a donné de votre côté, d'ailleurs Eh ben moi, j'ai joué, fois... joué deux fois contre Olivier, il me semble. La dernière fois, euh, bon, c'était la première fois qu'on testait euh, le, le type de décor là, avec les placements de, de décor du LVO. Donc euh, ça a donné quelque chose de, de peut-être pas optimal en termes de, terme de, de résultats. Mais euh, ce que, ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est que, euh, que sa liste, effectivement, on avait cette, cette enclume de Terminator qui profitait très bien du... Du placement, du placement des décors comme, comme l'a décrit Robin, et qui en fait fait qu'on peut mettre cette escouade à, à presque 500 points au milieu de la table avec des buffs totalement imbuvables, mettre un fight last sur une unité, parce que globalement cette unité si on veut un petit peu la gérer, on est obligé de la multicloser, donc si on met un fight last automatique sur, un, sur une des escouades, elle est difficilement multiclosable, si elle est en plus invulnérable au tir derrière un obscurant, en fait, euh, elle, est, elle est vraiment imbuvable, cette unité. Donc le souci, c'est qu'on est obligé d'essayer de gérer le reste quand, quand, on affronte, quand on affronte Olivier. Il se trouve que moi, en jouant Drucari, j'ai quand même la possibilité d'avoir beaucoup de, de létalité sur des unités qui sont un petit peu plus petites et puis un peu de MSU quand même. Donc euh, bah, au final, j'avais réussi à gérer tout le reste et puis j'ai grignoté les Terminators pour les terminer à la fin au, au cinquième tour. Mais... C'était vraiment impressionnant de, de résilience. Euh, le moins un dommage sur, sur le sergent Eradicator est aussi, euh, est aussi surprenant parce qu'on euh, pense y aller, euh, y aller dedans en se disant « Bon, eux, je vais les défoncer. » Et en fait, le sergent tant que la moitié d'une escouade. Donc, c'est vraiment très, très résilient. Il faudrait juste qu'on euh, on en a discuté un petit peu avec lui. Il, la liste pêche un petit peu par... Par, comme je reprends les mots d'Olivier, par son obésité, ouais. du fait d'avoir euh, deux unités qui représentent euh, 800 points d'armée, euh, c'est exactement pareil que ces Fire Raptor d'ailleurs. Ça fait qu'on euh, pourrait avoir l'impression que c'est facile à jouer parce que euh, en fait on va tout droit avec les squads de Terminator et puis on essaie de prendre des lignes de vue avec les éradicateurs, mais euh, c'est pas aussi simple que ça. Et justement, euh, le fait que ces escouades soient aussi importantes en termes de, de points. Ça fait que chaque erreur avec, euh, avec ces escouades-là se paye cash. Et, euh, et en fait, on ne peut pas se permettre de, de les jouer de façon approximative. Donc, euh, c'est une liste qui, je pense, est très forte euh, dans les mains d'un très bon joueur. Peut-être qu'il écoutera le podcast, le, le chef, donc je vais obligé <rire> de le <boire. rire> Toujours euh, faire plaisir. Et, exactement. Mais euh, oui, je pense qu'il peut très bien s'en sortir avec cette liste-là parce que euh, la façon dont fonctionne le LVO, c'est que euh, 87 à 88, c'est une victoire. Mm -hmm. Donc, euh, il peut très bien avoir un gameplay très défensif avec cette liste, sortir vers la fin. Et en fait, euh, s'il sort vers la fin, on ne peut pas gérer euh, thermies en deux tours. Ça n'existe pas, en fait, une, une liste d'armée qui fait ça, à part peut-être éventuellement le Tyrannide. Donc... Euh, donc, je pense que c'est une très bonne liste et qui est, qui est assez adaptée à l'événement. Donc, okay. euh, c est, c est je, pense que, je pense que c'est un bon choix de sa part. Mais et bon, après, on en a beaucoup ensemble, mais on, j'aime on bien on, cette liste. On vous soutient évidemment tous les trois. Hein. On vous souhaite d'aller le plus loin possible dans cette compétition et évidemment euh, on souhaite à tout autant un Pierre Castor qui qui performe ce que j'apprécie moi énormément hein, pour pour suivre l'évolution du joueur qui est, qu est Pierre Castor depuis depuis ses débuts je l'ai vu euh, j'ai vu arriver euh, au, à la Wactavern dans dans ses premiers dans ses premiers instants je l'ai vu évoluer Avec en tant son que joueur nouveau. Et ce que ce que j'apprécie aussi c'est qu'on a on a un joueur qui qui ne se contente pas de, de copier les listes américaines ou de copier les, les, les listes qu'on va tourner mais qui s'approprie un codex qui a une vraie réflexion de fond et qui, en fait, est créateur de méta. C'est ça qui est intéressant avec, euh, avec Per Castor, c'est que euh, là, je sais qu'on on va publier cette liste, on va la montrer. Et on, on, cette liste-là, pour l'instant, on l'a jamais vue, hein, le pack de 10 Terminator comme ça, on, en termes de méta française, on, on a vu personne la jouer. Euh, et, et on sait que, enfin, moi, je, de, de source sûre, je sais qu'après, cette liste-là va être reprise parce que les gens vont se rendre compte que, ouais, le build est bon. Et ça, c'est intéressant en termes de jeu parce que ça donne un cran d'avance au, un, un, un temps d'avance sur le, sur la méta aux au créateurs. Et, euh, et donc pour ça, je, je tire mon chapeau au Percastor, et puis on lui souhaite tout le meilleur. Et en plus, j'adore le supplément Black Templar, il est vraiment sympa. Donc, euh, donc voilà. Je vous propose qu'on passe à la liste euh, de Lamar. Lamar, toi, tu as relevé un défi, euh, puisque tu as décidé de partir avec un ouais. codex tout beau, tout neuf, qui a pour le coup, bah, je, bah, je, je suppute que tu n'as pas énormément de parties euh, à ton actif, en tout cas beaucoup moins que tu as pu en avoir avec les sœurs de bataille. Donc ouais, euh, beaucoup tu pars, moins que, ce que mais... tu pars avec beaucoup moins d'expérience, mais tu as pour toi, la fougue de la jeunesse, l'esprit vif, ouais. l'œil les taquin, donc euh, donc tu vas pouvoir, le physique, euh... le, le physique euh, saillant, donc tu vas pouvoir nous… Imposant. Imposant, imposant. je sais pas, saillant, oui, impo imposant, j'en suis pas convaincu, <rire> peut-être plus tard, un peu plus tard. Euh, Est-ce que est tu bien. peux nous parler de ta liste Je te laisse la présenter, hein, tu es le mieux placé pour la présenter, nous expliquer un petit peu ce que, ce que tu as, as essayé de faire avec cette liste-là. Ça, bah merci beaucoup euh, alors effectivement euh, nouveau codex cult gestilon moi euh, à la base je ne pensais pas du tout jouer ça j'étais plutôt parti dans l'idée de, de continuer ma soupe imperium avec des, euh, des ratlings, mais euh, l'arrivée du codex custodes a fait en sorte que je ne pouvais plus et en fait le lio a fait ce choix qui est très très euh, ballsy d'accepter le cult et le custodes alors que le rendu des listes est deux jours après la sortie du codex euh, donc euh, je me suis dit euh, c'est un défi en fait de, de relever le de relever ce défi de apprendre ce nouveau codex, essayer de sortir ce qu'il y a de meilleur dedans, essayer de sortir une liste potable en assez peu de temps, euh, avec assez peu de playtests et assez peu de personnes avec lesquelles on discutait, en fait, parce que c'est difficile pour, euh, pour, euh, pour construire une liste comme ça euh, sans trop de recul. Et donc j'ai pris, euh, en plus dans une méta que je connais pas trop, qui est la méta euh, du LBO, qui est particulière avec des décors particuliers, on est loin d'un méta très chargé, et très euh, normé comme le WTC donc, euh, difficile de, de s'en sortir avec toutes ces paramètres-là. Et en plus, ce contexte de gestion est très complexe à prendre en main. Euh, beaucoup de choses qui se passent, plein de règles, plein de façons d'optimiser. Et euh, je pense qu'encore cette liste, est qu'un début de ce qui est possible avec ce contexte, euh, malgré tout l'effort que j'ai pu mettre dans, dans sa construction. Donc, euh, je suis parti sur un détachement euh, de culte des myriades, donc le culte, les cultes personnalisés. Euh, tout simplement parce que je pas à retrouver ce qu'il me fallait dans les autres cultes. Et je trouvais ce culte personnalisé plus intéressant pour faire un mixte de corps à corps et de tir. Euh, dans les grosses ligne le parti pris de cette liste qui, est, qui structure en fait tout, tout ce que je mets dedans, c'est de ne pas prendre de véhicule. Alors pourquoi euh, Tout simplement parce qu'au euh, LVO, les tables sont relativement peu chargées. Et du coup, il est assez facile d'avoir une alpha tour 1, ce qui n'est pas le cas en WTC. Et le deuxième cas, c'est qu'en fait, j'ai prévu une méta très véhiculée, euh, dans le sens où on parlait euh, tout à l'heure avec, euh, avec euh, Bizutor du Lidzilla, c'est comme ce qu'il appelle Alice Tyranid, avec beaucoup de, de, de, de grosses bestioles, et aussi le gros Drucari, avec ses Talos et, et euh, Grotesque, qui en fait poussent les joueurs à s'équiper en anti-gros. Et en fait, j'ai pris le parti pris de faire du full infanterie avec un mini transhuman justement, pour mettre dans le vent euh, typiquement toutes ces unités-là, qui sont là pour sortir les gros, on a présenté juste avant la liste de percaster. Typiquement, la, la, les six éradicateurs contre moi sont complètement useless, puisqu'en fait, ils ne vont jamais avoir une cible intéressante. Donc ça, c'est le parti pris de la liste. Et donc pour ça, j'ai joué le culte des mirettes, qui a quatre petits traits à un point, puisqu'on peut aller jusqu'à un maximum de 4. Euh, un qui permet d'ignorer tous les malus à la touche, à la CT et à la CC, pour les armes industrielles, donc ça c'est excellent, puisque vous verrez que je me suis équipé d'armes de corps à corps qui mettent moins un hit, mais du coup je l'ignorerai. Mais aussi ça permet d'ignorer le fait de FP et tirer avec des armes lourdes, ce qui n'est possible avec aucun autre, euh, aucun autre bonus euh, des autres cultes. Donc voilà, on a trop besoin de FP et de tirer sans malus, et donc c'est le seul euh, bonus qui le permet, et on verra que le tir peut être assez optimisé avec les néophytes. Ensuite, j'ai un petit trait qui est accoutumé à l'effort, je ne sais plus comment ça en français, qui est le mini transhumain à 1 ou 2, comme je le disais. Enfin, le... il me restait deux points, ça c'est les deux vraiment structurants dans la liste, il me restait deux points, j'ai fait le choix de prendre synaptique Résonance, qui est en fait, euh, permet de relancer les sorts, les G de 1 et 2, enfin, les, les D de 1 et 2, lorsque je fais des sorts, en fait, c'est quasiment une reroll auto et ça gagne DCP dans une game, puisque en fait, les sorts sont très structurants et généralement on n'a pas eu de les louper, donc on va les reroll avec DCP. Et enfin, il me restait un point, et euh, j'ai pris un peu le truc poubelle euh, Alien Fury euh, qui me donne euh, un, des consopalines à 4. En vérité, c'est assez bonus, et c'est pas dégueu, parce qu'en en fait, on a tendance à vouloir euh, prendre des auras avec ses unités lorsqu'on charge pour avoir, par exemple, un plus un charge. Et en fait, ça peut permettre de mettre une figurine ou deux en plus au corps à corps. Donc, euh, dans les cas où c'est utile comme ça, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est le petit bonus. Donc, euh, dans la liste, dans QG, j'ai un accueil Tycoon Ward qui est là pour ressusciter des copains et donner le plus un charge. J'ai un Magus qui est là pour faire l'essor de manière pas chère. À la place, j'avais mis euh, au début un Patriarche, mais je me suis rendu compte que la capacité de corps à corps était assez peu exploitée. Donc, j'ai préféré le faire cheap en prenant un Magus. On verra si je le regrette. Et enfin, j'ai un Primus qui est, lui, un petit peu plus de corps à corps, dans le sens où j'ai mis une Relique qui fait dégâts 3 Et euh, lui permet d'avoir, en plus, les Rerolls dehors la touche et à la blesse sur mes Néophytes ou sur mes Acolytes, ce qui est pas dégueu. Ça, c'est pour mes petits QG. Après, en troupe, j'ai deux fois 5 troupes qui vont être en fait pour faire les scramblers ou les actions en général, pour les cartes de table, etc. J'ai deux x 15 acolytes. Ça, c'est un choix de bisuit de, de last minute, d'en mettre 2x15 euh, avec les, les rock cutters, c'est-à-dire c'est les cisailles, les cisailles lourdes qui donnent moins un hit mais dégâts 3. Et comme j'ignore les malus, c'est pas dégueu en étant dégâts 3. Euh, et donc, ça, c'est mes deux grosses unités de cac qui est là pour faire du contre-close ou aller euh, engager l'ennemi. Donc euh, un qui a un bonus qui fait plus 1 attaque la première fois qu'il tape, un autre qui lance qui charge à 3 dégâts les deux meilleurs, avec le plus 1 en charge de la conward, donc se finit par charger à 7 avec 3 dégâts les deux meilleurs. Reroll si besoin, ça reste assez fiabilisé. C'est les deux packs de cac et Après j'ai deux packs de 20 néophytes avec quatre canons sismiques et des shotguns. Il euh, faut se rendre compte de cette unité. Moi je l'ai très sous-estimé au début, mais en fait la létalité de tir est assez impressionnante dès qu'on commence à faire les stats. en Plus un touche, plus un bless cover en fait euh, et plus un dégât sur les canons sismiques on se retrouve avec des mecs qui tirent vraiment très très bien et qui peuvent vraiment raser des unités je... chaque fois que je les ai joués jusqu'ici je les ai sous-estimés en voulant euh, tout mettre sur une même cible en fait on overkill quasiment enfin beaucoup beaucoup de choses donc voilà ouais, c'est une très bonne unité et, euh, dans cette méta comme je disais avec euh, relativement peu de décors, on peut facilement aller chercher des lignes de vue et j'avais besoin pas d'une mais deux unités de tir pour faire ça et enfin on passe aux élites, euh, là j'ai un, un petit parti pris qui est de prendre 10 aberrants, Moi, je disais que je prenais que du full infanterie mais les aberrants pètent un peu ça, mais ça reste de l'infanterie qui bénéficie très bien de, du pas de malus à la touche puisque leurs armes de corps à corps sont des, sont des armes industrielles et donc s'il y a jamais il y a moins un hit en face qu'on on touche qu'à 4 avec deux attaques c'est compliqué, là on va toucher à trois tout le temps c'est bonus et un biophagus pour les accompagner. Alors ça, c'est un peu mon encre qui est tout le temps sur table pour faire du contre-close et pour aller me projeter. Et ça me permet aussi de, de laver les unités un peu tanky. On parle du nid et du gros drucari, qui sont un peu les deux listes méta contrer. Et eux, les contre très bien en plus des, des néophytes. Et enfin, j'ai trois fois dix pure strain. Donc euh, les pure strain qui sont là pour aller euh, faire de l'antimasse, pour aller se projeter euh, sur le milieu de table en étant très tanky. Parce qu'en fait, quand tu es un vieux à 4 mini transhumane. Ça reste assez relou de les gérer. Enfin, franchement, c'est des bonnes unités. Et euh, j'en ai un qui fait le pre-move, ça c'est un peu classique, le pre-move de 8 pas en début de game qui permet d'aller faire une charge T1 et voir se barrer après si y a besoin. Donc, euh, toujours un petit outil euh, tactique. Et enfin, j'ai le petit Nexus qui me permet d'avoir les auras de mes persos, en tout cas du Primus, un peu partout sur la table et de me des CP. Voilà, lui il est un peu autour de hein il est tellement gratuit. Il permet surtout aussi, euh, une petite subtilité tactique. De mettre un pion tir croisé n'importe où sur la table et donc ça permet de mettre un fight last sur des unités sur lesquelles on ne veut pas tirer. Et en fait, c'est pété <rire> parce que parce qu en fait, ça, ça rend le fight last inévitable pour l'adversaire et c'est quand même très très appréciable. Ouais, je... alors j'ai je vais... quelques petites questions. Déjà, j'aime beaucoup ta liste, elle est très très sympa. Euh, on sent déjà que, avec très peu d'expérience sur le codex, tu as synergisé beaucoup de choses et ça, c'est hyper appréciable. Euh, petite précision sur un pack, tu l'as pas dit, mais tu as un pack de néophyte avec le tapis en attente qui va te permettre d'arriver en faible à 3 pouces, ce qui est toujours intéressant. Ouais. Euh, et, et alors… Ma première, question, euh, ma première question était sur. Alors, c'était pas une question, c'était une remarque pour souligner la pertinence. C'est quelque chose que tu as, as dévoilé, sur lequel j'avais pas fait attention. C'est notamment le trait qui t'empêche d'avoir des malus sur les armes industrielles, sur les aberrants. Euh, effectivement, les aberrants n'ont pas de malus natif quand ils tapent avec leurs armes, mais ça veut dire qu'ils prendront jamais le moins un hit dessus. Ça, c'est quand, quand même super cool. Parce y a des unités de corps à corps qui sont capables de mettre des malus, tu en, en fais abstraction complète. Euh, les les, les, le seul défaut, alors je sais pas si t'as pu les aberrants, moi le seul défaut que je leur vois comme ça, c'est-à-dire sans transport et euh, qui risque de commencer sur table, qui, qui souvent ouais. commence sur table pour, avoir, pour aller chercher la picousse du biophagus et puis après se projeter, les, les, les aberrants moi, de, de ce que j'ai pu tester sur le codex Clujain c'est ça va être l'unité un peu de late game qui, qui manque euh, concrètement euh, au codex, parce que les, les, les hybrides vont taper, alors soit taper, repartir euh, mais il y a quand même une certaine difficulté à le mettre en œuvre en en de manière systématique, ouais. selon le positionnement ça de l'adversaire et ouais ça. Ça se contre. Ouais. Donc, et, et de ce que j'ai testé, c'est vrai que les acolytes arrivent, tuent un truc, mais après meurent très aisément. Et, euh, et on se retrouve avec, ça. à partir du tour 4, T5, à. Bah là, a, a, a, a pu avoir de souffle et c'est vrai que les aberrants sont, apportent ce, ce, ce second souffle à mon sens. Euh, la difficulté, c'est que moi je trouve le commandement 7 est vraiment préjudiciable sur cette unité parce que tu serait ce reste que tu as des tirs hors los qui vont t'enlever deux aberrants. Tu vas tester, au, tu vas tester au commandement. Si tu fais ton 6, tu vas te retrouver à perdre un mec, à faire un, un avec un, à faire un d'attrition potentiellement, en reperdre un ou deux. Tu te retrouves à perdre 90 points d'armée sur des tests de co. C'est pas c'est pas oufissime. Euh, bon après il y a pour les aberrants. Ouais, c'est ça, exactement, c'est pour ça. Alors, il y a un stratagème qui est overpété -over chez les aberrants. Et euh, on, bah, je vais reparler après de la stratégie sur les aberrants. Euh, le placement de décor permet de mettre un décor tu sais, au milieu pour te planquer un peu au milieu de la table et avoir une zone de menace un peu plus forte. Ça marche très bien avec les aberrants. Et il y a un stratagème un peu pété qui permet de dire que ton unité pour deux PC, si l'unité ennemie a plus de 12 pas, elle ne peut pas la prendre pour cible euh, avec des tirs. Oui, ouais, ouais, Et tout en fait. fait, ça te permet sur un tour 1, typiquement où tu ne commences pas. De, si tu as besoin vraiment de les exposer euh, en arrière de ton décor au milieu de table, le mec, tu peux tes de PC, c'est triste, mais c'est comme ça, le mec ne oui. pourra pas tirer dedans à moins d'avoir de l'ultra projection comme le Dracarit. Et en fait, toi, à ton tour 1, tu peux à nouveau te planquer euh, dans ton milieu de table euh, pépère et en fait, euh, là, pouvoir agresser euh, en tout cas une zone non négligeable de la, de, du champ de bataille. Ouais. Le, euh, moi, je, je, je... Ma question est revenue, avant, avant qu'elle disparaisse, euh, l'ignore cover sur tes néophytes, elle vient d'où euh, en fait, c'est juste quand une unité ennemie est euh, euh, tir croisé et exposé, euh, si tu as moins de 12 pas, tu ignores le, le, le, le, le, enfin, tu ignores voilà, le tir croisé et L'ennemi n'a pas de bénéfice okay. de couvert. Donc okay. voilà, il faut les deux. T as, t as des, on, a, on a des ressources quand même dans le codex pour, euh, pour exposer au taux des unités euh, Oui, effectivement, si tu as moins de 12 pas. Et que s'il y a un pion tir croisé dessus, euh, il est considéré comme étant exposé. C'est un CP. Donc en fait, comme tu as fait PA3 ou A6, euh, généralement, le mec est exposé. Ok, euh, tu ne donnes pas tant de secondaires que ça, malgré tout. t'en Tu en donnes quand, quand même, même mais <rire> as, alors, as le, as le, ça, ça pourrait être pire, parce que tu pas énormément de personnages, tu en as 5, donc tu, tu donnes C'est ça, j'en jouais 6 juste avant avec des. En fait, j'hésitais entre mettre un Keller Morph ou pas, finalement j'en jouais, effectivement 6 c'était trop. Ouais. Là, j'en ai 5 et j'en ai aucun que vois Dans le sens où j'ai pas de patriarche et pas de Kélamor. Ouais, Donc, si ouais. mec veut venir me les prendre, faut il faut qu'il rase mon armée. Il faut qu'il vienne les chercher. Par contre, je mets quand même 14 points de héros délérant euh, Sans compter le fait que je ressuscite mes copains. Ouais. Donc, euh, ça, c'est une faiblesse de, de la liste. Ouais, quand même. Clairement. Après, clairement, ouais, il y a 30 points dans les aberrants. Euh, faut aller les chercher. Bon. Euh, mais c'est des points que je quand même. Malheureusement, c'est difficile ouais. en culte de, de build une liste sans donner trop trop de points. Ouais. Le... Les tests que tu as pu faire avec cette liste, t as, t as, t as, t as, pu, as pu jouer contre quoi, et ça a donné quoi de manière générale Alors, du coup, j'ai principalement joué contre du Drucari pour préparer le match-up. Euh, bisous, mettez-moi <rire> Mais euh, j'ai joué beaucoup contre du Drucari, j'ai joué contre du Tyrannite, j'ai joué contre le Black Templar d'Olivia de Reprise. Ça a donné quoi contre euh, le Black Templar, le match Alors j'ai fait une première game avec pas exactement cette liste-là, où je me suis fait défoncer et euh, j'ai fait une deuxième game avec cette liste là où je l'ai défoncé <rire> donc euh, voilà c'est euh, difficile pour lui parce qu'il n'a pas grand chose pour euh, m'empêcher de faire et euh, pour gérer tous mes packs et en fait si je, si je pète tout ce qui est autour du, du, du pack de déterminateur ça devient compliqué pour lui et puis comme je disais en fait lui il est très anti-char avec ses radicators ses marteaux et moi je suis en du 3 ou 4 euh, mini transhumane et à un PV. donc c'est pas hyper intéressant pour lui de taper ouais, sur clairement. moi Okay. Alors... Donc voilà. Après, j'ai très peu de victoires, j'avoue avec cette liste, puisque j'étais j'étais en, fait, en learn, euh, test and learn pendant, pendant, un, euh, pendant deux semaines, là, et donc en fait, euh, c'est très difficile. Est-ce que tu as réussi à jouer contre les, les gros Needs, euh, la liste Crusher Stumped Tu as réussi à la tester ou pas euh, Je l'ai testé en tout cas, euh, je n'ai pas, pas fait un match au complet, mais je l'ai pas mal brain, je pense que c'est très compliqué quand même. Je, je préfère pas mentir. Hein. Je trouve que le Druckari et le Tyrannite sont des très mauvais match pour le culte. Euh, okay. J'ai fait en sorte que ce soit le moins pire possible. Mais euh, ça, reste très très compliqué. Ça demande beaucoup de réussite du côté du culte. Il faut que tout passe. Et après, tu, tu faut jouer sur les erreurs adverses. Mais je pense que contre un très bon joueur Druckari, tu n'es pas loin du zéro chance. Au niveau des secondaires que tu vas chercher avec, euh, avec ta liste euh... Bah, tout ce qui est scénario d'action, ac... enfin, euh, les scramblers se font bien, euh, les drapeaux se font bien. Euh, la deuxième, qui est assez euh, évidente, c'est tout ce qui est prise de terrain, donc euh, domination, carte euh, de table et le secondaire euh, du culte, qui est le fait d'être plus nombreux que les adversaires dans ta zone de déploiement ou dans la sienne. Ça, typiquement dans des armées très élites, comme on disait, les armées méta sont très élites, hein, le Drucari, ouais. euh, le Titi, euh, le SM, donc en fait, euh, on peut assez facilement euh, scorer 4 points pendant 2-3 tours et en fait, euh, ça suffit pour prendre ses points. Et puis ce second temps, il est un peu pété parce que dans le sens où si tu es tout seul à jouer, enfin, si le mec n'agresse pas, tu peux très facilement marquer 10 points où tu te mets à la limite de ta zone de déploiement et tu mets 2 points à chaque tour, donc 2 euh, fois 5, 10. Euh, Vite, ça, ça va vite ouais, ouais, ça, va, ça va très vite ça rigole pas chez les conspires hein. ouais. <rire> mais, euh, mais voilà donc en fait as toutes les prises de table qui sont faciles, toutes les euh, actions qui sont faciles et le troisième par contre c'est très difficile euh, tu peux prendre un interrogation mentale sur le magus, pourquoi pas, tu peux prendre un wall withstand si as un gameplay très défensif tu as quand même quelques secondaires de scénar qui sont intéressants et après sur la liste adverse hein, tu peux prendre assassinat, péter euh, les véhicules peu de de ouais. guerre. Euh... Enfin voilà, t'as de quoi t'adapter, mais effectivement, la troisième secondaire est quand même pas très facile. Ok. Je pense qu'on a fait le on a fait le tour de la liste euh, et euh, bah je, je te souhaite de faire briller ce codex de mille feux. Euh, J'aimerais bien. Euh, ça, ça ça ça va être une mission. Euh, mission difficile très honnêtement parce que forcément quand tu arrives avec ouais. un nouveau codex avec une liste sur laquelle tu que quelques playtests et tu vas affronter des mecs qui poncent des, des top codex comme le Drucari ou le Tyrannite depuis maintenant plusieurs mois ça va forcément as, tu pars avec un désavantage mais tu as pour toi le talent Robin on te le reconnaît donc euh, on, on te souhaite Merci. en tout cas euh, <rire> de cartonner avec cette liste là et je passe je sans je transition dire, vrai, ouais. aucune euh, sur, euh, sur la liste de notre ami Bizutor qui est une liste euh, Drucari. Euh, Bisutor, toi ça fait un moment hein, que tu joues Drucari. Au Big Four, tu as joué Drucari d'ailleurs pour les, pour les semis. Euh, Tout à fait. Père Castor, tu as, as, as cédé le codex. On va être honnête. Tu lui as mis la pression. Tu l'as regardé droit dans les yeux. Ouais. Et tu lui as dit Écoute-moi, mon Castor. Le Drucari chez les semis, c'est moi maintenant. Et là, il a cédé. Et euh, du coup, tu as pris le codex dans ses mains. Et euh, il est parti. Voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est le, le caractère impressionnant et, et volumineux qui, qui a joué forcément en ouais, ma faveur, un peu avec bien. Robin. Je rappelle quand même, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, mon bon bisutor, que tu as euh, gagné euh, l'ESC, le, donc l'European Solo Championship, en 2018 et que tu as fait troisième sur le podium en 2019, je t'ai là, je t'ai vu opérer avec tes Eldar, tes avions Eldar, je t vu, j'étais là, tout à fait, et tu as fait troisième euh, derrière euh, Mr. Nanavati et euh, je n'ai plus le nom Stéphane. du russe, Stepan Stepan Wolf. Euh, donc, euh, donc, deux grosses performances sur les tournois solo à ton actif. D'ailleurs, tu as été le premier Français à gagner l'ESC, le, le premier et le seul d'ailleurs, puisqu'il n'y a eu qu'un ESC après celui-là et euh, c'est pas toi qui l'a gagné. Non, non, si je si peux me permettre de te corriger, il y a quand même euh, Aretas qui a gagné euh, l'année suivante après parce que moi, j'ai gagné à Salamanque en 2017. Et en 2018, c'est Aretas qui ah, fait le, le perfect avec ses Oui, maris. exact. Donc, tu étais le premier, mais l'année d'après, on a encore eu un, un French ouais, ouais, exact. Putain, on est… Ben, GG, GG à tous. Franchement, ça fait absolument plaisir. Euh, <rire> en tout cas, tu, tu, tu performes sur le tournoi solo, donc ça, c'est bien de le souligner. Euh, là, tu vas arriver avec une liste top méta. Enfin, avec un codex top méta, la liste après, euh, bah, on va vite savoir si as, tu as été dans le bon sens ou non, mais ça ça se ça, ça jouera sur les tables de jeu. Tu arrives avec l'expérience de jeu sur le codex, puisque ça fait un moment que tu driftes l'émoncule. C'est une expression que je viens de créer, c'est absolument stylé. Euh, euh, donc, euh, je pense que tu es quand même un, un bon prétendant pour performer à, à cette ESC, pour représenter le drapeau français. Et je vais te laisser sans plus attendre nous présenter ta création, euh, Drucari. Eh bien écoute, merci pour cette présentation, je vais juste faire une transition, ça va être encore plus une transition juste pour parler du, du match-up entre le Drucari et, et, et le culte Genestiller de Robin, effectivement on a joué tous les deux à deux reprises, pas exactement avec la liste que, que j'ai présentée là à chaque fois, mais on s'est quand même rendu compte que euh, les erreurs à faire en termes de game plan, elles étaient toujours dans le, dans le camp du, du Drucari et que euh, c'est le, le Drucary qui n'a pas le droit à l'erreur en termes de, de plan de jeu. Là où le, le culte de Stiller n'a pas le droit à l'erreur, c'est en termes de euh, réussite de charge à cette rerolls, en gros. Mais euh, il mais y a quand même des, des erreurs à faire. Et euh, même si Robin euh, disait tout à l'heure que c'était facile, entre guillemets, de... De, de se protéger de ces faibles charges notamment avec le stratagème dont, dont on n'a pas exactement décrit mais qui permet de, de repartir dans les ombres une fois qu'on a tapé s'il n'y a pas d'unité à 6 pouces c'est pas très simple de s'en prémunir et, et je pense qu'un euh, que joueur qui n'a pas encore vu les, la, la façon dont fonctionnait euh, ce codex Jane Steeler peut très bien se faire surprendre et que euh, c'est pas un free kill pour un drucari même si c'est pas ce que Robin a dit, mais ouais, ouais. clairement, c'est un, pour reprendre une expression, c'est pas très beau, mais je trouve que c'est un cancer mental, en fait, cette, cette liste culture et ça l'était déjà avant et ça l'est redevenu là. C'est vraiment extrêmement compliqué de, de jouer contre. Et puis on a parlé tout à l'heure des conditions aussi. S'imaginer qu'on est samedi soir, on est sur sur la septième ou la sixième partie euh, du, du tournoi, on a déjà joué 8 heures dans la journée, et, euh, et il faut continuer à être lucide et faire les bons choix. C'est facile de, de faire une, une petite erreur qui se transforme en gros delta de points. Euh, euh, en fait. Tu les auras à la fatigue. Tu les auras à l'usure, la mort. <rire> <rire> donc, pour euh, revenir du coup, sur, sur ma liste, donc, ce que... J'ai longtemps hésité entre, entre deux listes, et finalement, c'est celle-là que je vais jouer, qui est donc une liste avec trois patrouilles. Je rappelle que le Drucari ne, ne perd pas de points de commandement s'il ne joue que des patrouilles Et euh, donc, je joue euh, une première patrouille, euh, Artist of Flesh. Donc, euh, Artist of Flesh, c'est euh, euh, un, un culte qui permet euh, d'avoir moins un dommage sur mes unités, et on va voir que, que je vais beaucoup en profiter. Donc, euh, j'ai un, un premier euh, HQ qui est Drazar. Il y a eu un, un sujet autour de Drazar sur est-ce qu'il devait rester ou pas parce que euh, il était de moins en moins efficient. Mais euh, moi, je trouve qu'avec le, le trait de Warlord, full reroll des touches, full reroll des blesses, ça reste quand même une machine. Donc, euh, je l'ai intégré dans la liste. Et donc, c'est mon Warlord, forcément. Ensuite, je joue 2x5 euh, euh, VRAC avec des OC Factor. donc ça c'est une arme, une arme d'assaut en fait qui me permet de faire des, des gros mouvements avec mes vracs, ça me permet de faire euh, mouvement, Advance et Fire and Fade, et donc en fait je peux facilement dans un tour bouger entre 15 et, et 20 pouces avec, euh, avec mes unités super OP. Je joue aussi euh, 2x5 grotesques, donc euh, les Grotesques qu'on qu voit un petit peu revenir depuis qu'ils ont baissé en coup en points sur la, sur la dernière euh, sur, la dernière, sur le dernier Chapter Approved, où ils sont passés de 200 à 175 points les 5. Et en fait, c'est une très très bonne unité qui profite très bien du Artist of Flesh, parce que des, des tas de 4 PV moins un dommage, avec un film No à 5, il n'y a vraiment rien de mieux pour pouvoir encaisser les dommages des 3 plus 3 qui sont en train de fleurir sur les tables. Donc, euh, donc j'en joue 3 fois 5. Donc là Dans ce détachement-là, il y en a 2 fois 5, mais en tout, j'en ai 3 fois 5. Et ensuite, euh, dans le premier détachement, j'ai euh, un premier choix de soutien qui est un Talos. Un Talos avec euh, deux hitlens euh, le Gantelet Talos et euh, l'injecteur d'icor Je joue tous mes Talos comme ça. Vous allez voir que j'en ai cinq en tout. Mais, euh, que, euh, donc les Talos, je les joue avec les, les lances de feu, donc les dommages d6 plus 2 au tir. Euh, le Gantelet Talos qui permet de taper à dommage 3. Sinon, euh, sinon c'est un Scalpel qui tape à dommage 2 et pour le coup, c'était moins méta, je trouve, de jouer des Talos dommage 2 quand on voit... Le les moins un dommage un petit peu partout. Et l'injecteur d'icor, je remplace une de mes attaques par une attaque qui, si elle touche, fait des 3 mortels automatiquement. Donc euh, je pense que c'était assez méta d'avoir cette combinaison de damage 3 et, et, de, et de mortels. Et mon deuxième choix de, de soutien de, de ce détachement du coup sera un ravageur. On... Pour vous expliquer un petit peu, euh, si on fait une transition dans la transition, c'est L'esprit de la liste, c'était de faire en sorte d'avoir une, une partie qui est la partie un petit peu classique en ce moment, qui est l'artiste of flesh avec la résilience, les gros bodies difficiles à tomber, des sacs à multi-PV moins un dommage avec des filles no pain, et d'avoir aussi quand même du tir. donc J'ai fait le choix de, de jouer trois ravageurs pour, pour pouvoir quand même avoir une base de tir et, euh, et l'idée de, derrière ça, c'était d'améliorer les, les match-up contre les listes qui sont un peu top méta. Ça, ça vient un petit peu augmenter mes chances euh, contre, contre le miroir de drukari et, euh, et aussi contre, contre le, le Nidzilla, dont a parlé Robin tout à l'heure. Et, euh, et pour le coup, j'ai pas mal discuté avec Aimé pour, pour faire ma liste, pour essayer de faire en sorte d'avoir la liste qui gêne le plus possible le... Le, le tyrannide, donc pour le coup je, je remercie Aimé aussi pour, pour la collaboration et pour sa participation à, à la création de ma liste si on continue ensuite euh, j'ai un, une patrouille euh, Blackheart, donc euh, l'idée c'est d'avoir euh, la, la Reroll de touche et euh, d'avoir euh, le, le vect de, de Blackheart, et puis j'ai aussi le, le puissance pour la souffrance qui est, qui est un tour plus tôt en Blackheart, donc ça c'est plutôt, plutôt intéressant je joue l'Arcon, euh, un petit peu classique euh, que tous les joueurs de Rucari jouent, ou presque, euh, avec, euh, avec la lame de Jean, euh, le, le trait de, de Seigneur de Guerre qui, qui dit Fight Last, et, euh, et euh, le, la petite amélioration Génie Fracturé qui fait qu'il qu peut taper deux fois à la fin d'un combat, s'il est éligible, une fois par partie. Ensuite, je joue ma succube. Donc, euh, la succube euh, qui était disparue de mes listes, enfin qui avait disparu de mes listes plutôt si on parle français, euh, parce qu'il euh, y avait beaucoup de moins un dommage et euh, le fait qu'elle soit dommage 2, ça m'embêtait. Mais, euh, mais en fait, elle est revenue déjà parce que c'est une très bonne chasseuse d'unités satellites et, euh, et en plus de ça, c'est quand même une. une une unité qui, qui, qui embête le Drucari en fait, parce que euh, avoir de l'empoisonné de plus sur des body en du 8, c'est quand même intéressant, même si malheureusement notre dommage descend à 1. Donc euh, voilà, elle est revenue, la succube, et je pense que, que c'était une bonne idée, on le verra, mais, mais, mais j'apprécie avoir, avoir cette unité euh, très létale qui prélève, euh, qui prélève très facilement euh, les unités satellites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, une troisième troupe, donc euh, des cabalites sans rien de particulier. Euh, et deux choix de, de soutien, donc, qui sont mes deuxièmes et troisièmes ravageurs, qui là, cette fois-ci, eux, sont black-hart et du coup, vont, vont bénéficier de la reroll de touche. Donc, euh, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est d'avoir une base de tir qui est, vraiment, euh, qui est vraiment avec des dommages multiples et des forces élevées. Donc, j'ai que de la force 8 avec, euh, avec les, les Hitlands des Talos et euh, les Darklands des ravageurs d'avoir une base de tir avec des dommages vraiment élevés pour pouvoir gérer les véhicules ou les gros lorques ou même les, les gros tyrannides. Et enfin, euh, une, une troisième patrouille, cette fois-ci qui est encore artiste flèche, avec mon émoncule, euh, qui est vanille, qui euh, n'a aucune amélioration, et lui du coup qui est là pour pouvoir donner une bulle à 6 pouces de, de plus en rendu, ce qui est quand même plutôt appréciable. Euh, ensuite j'ai encore, euh, encore une, quatrième, euh, une quatrième troupe qui sont de nouveau 5 vrac avec même chose, l'oc-factor comme tout à l'heure un choix d'élite avec 5 grotesques et euh, ma base de talos du coup qui sont mes choix de soutien 5 et 6 avec euh, à chaque fois 2 et 2 talos donc euh, voilà l'idée c'est d'avoir vraiment euh, une grosse enclume euh, un close qui est quand même euh, très fort et un tir qui est non négligeable donc c'est une liste qui est assez polyvalente et, euh, et qui résiste très bien, et puis si je dis juste un mot de 2 minutes sur ce sur quoi j'ai hésité, j'ai hésité à jouer une liste encore plus orientée vers le tir, avec, euh, avec deux avions, des Razor Wing pour être précis, et euh, j'ai hésité aussi à jouer des True donc j'avais une liste où je jouais, euh, je jouais avec 15 tirs de Darklands euh, plus les Blasters, mais, euh, mais en fait, ça m'embêtait au final d'avoir euh, des avions euh, qui, étaient, euh, qui étaient ciblables au 1, qui me rendaient plus sensible à l'initiative, alors que là, euh, je, je peux quand même globalement me cacher euh, beaucoup plus facilement. Donc euh, voilà, c'est la réflexion que j'ai eue derrière ma liste. Yes, c'était très intéressant déjà le, le, le, le, le cheminement euh, de réflexion sur le, que tu apportes sur toutes les unités d'interprétation c'est très clair, donc on te remercie pour, on te remercie pour ça euh, la liste est, est globalement terrifiante hein, c'est clair que le, la, la liste fait très très peur mélange de, de, de résilience et de létalité, que ce soit au corps à corps ou au tir, donc ça fait ça, ça, ça maîtrise beaucoup d'aspects du jeu euh, est-ce que tu as des match-up qui te paraissent difficiles, euh, voire négatifs ou pas du tout euh, bah, L'objectif du coup c'était de négatif non, je pense pas que j'ai de match-up où... où je pars perdant en me disant bah non, là, là je peux pas je pense pas qu'il y, en... qu y en ait il euh, y a des match-up qui, hein, qui vont se jouer euh, sur table, que... que ce soit le, le miroir ou alors euh, le tyrannide avec, euh, avec le... le supplément Crushing Stampede ou, ou même l'orc mais, euh, mais ouais, je, je dirais qu'il n'y a pas de match-up il n'y a pas de match-up euh, match impossible il y a, y a des match-up qui, qui vont se jouer qui sont euh, probablement des estimés à 10 mais, euh, mais qui, euh, qui se joueront sur table et il euh, y a quand même beaucoup de bons match-up et c'est aussi ça qui explique aujourd'hui que, que le Drukhari est, est top méta et jusqu'à jusqu l'apparition du supplément tyrannie était euh, était vraiment le meilleur codex actuel. Yes. Euh, on va passer sans plus attendre à la troisième et dernière partie de ce podcast euh, euh, qui, qui, qui va tenir un peu plus de l'ordre de la discussion. Euh, je vais commencer par euh, Robin. Euh, Robin, dis-moi, quels sont tes objectifs et tes attentes sur, sur ce tournoi euh, bah Déjà, premier objectif, c'est de, de kiffer. <rire> Non, en vérité, si on fait, si on fait autant de voyages, on met autant d'argent aussi dans ce projet, c'est avant tout pour, pour passer un bon moment. Donc moi, j'y vais vraiment pour m'amuser, rencontrer du monde, parler avec euh, toute cette communauté internationale. Et après, si on doit parler d'aspect compétitif, parce qu'on y va aussi pour gagner, hein, si on ne se prendrait pas autant la tête en amont. Euh, moi, mon objectif, c'est de partir avec un ratio positif de victoire. Euh, J'aimerais faire un 4-2. Parce que je, je sais que j'ai des match-ups très compliqués contre le Drucari et le Titi, euh, surtout sur certains scénarios. Donc euh, ça me paraît compliqué d'aller chercher un 6-0 pour jouer le dimanche. Euh, après, on ne sait jamais, hein. comme disait euh, très bien Bisuteur, euh, n'est pas à l'abri de mecs qui font des graves erreurs, euh, soit par la fatigue, soit par méconnaissance du culte. Hein. C'est quand même une des forces d'avoir un codex assez récent. C'est que moi, je le maîtrise mal, mais les adversaires le maîtrisent encore moins bien. <rire> euh... Je suis mauvais il ouais. a que moi. Je suis nul, mais les autres sont vraiment nul à chier. Non mais euh, c'est assez intéressant. Et euh, ouais, l'idée, c'est que quand même, euh, j'aimerais bien euh, aller chercher un ratio positif de win. Voilà, ça c'est l'objectif. Euh, et puis puis sinon euh, ouais euh, s'amuser franchement en granger euh, on, on va on va faire une, une transition aussi il y a peut-être la notion d'engranger de l'xp sur le codex parce que euh, on sait qu'on a sûr. on a une, une six mois de préparation pour pour l'équipe de france je pense, sans prétention, pouvoir euh, dire, euh, enfin, pouvoir à, à plus ou moins évaluer quels sont les prétendants à, à cette équipe de France. Euh, toi, est-ce que c'est un, un projet qui t'intéresserait Est-ce que c'est est, est, est des playtests qui s'inscrivent aussi dans cette démarche Mais oui, tout à fait. Euh, ah, J'avais vu un dans ton jeu, jeu. Mais... t'as vu euh, T'as vu, mais t'as mon plan sur quelle génération se voit Merde. <rire> euh... <rire> mais euh, non, clairement, c'est un vrai playtest du Codex en situation réelle avec haut euh, niveau de compétition. C'est vraiment très intéressant, il faut savoir que juste après, il y a la med Cup, euh, donc le tournoi que ta chaîne va bah, bah, oui, bah, animer, ouais. euh, qui se trouve deux semaines après mon retour des USA. Euh, C'est une XP aussi pour cet événement-là, j'y vais dans l'équipe dans sélection, qui est une équipe qui veut en tout cas euh, commencer à créer ce mouvement vers une sélection inter-équipe de l'équipe de France. Donc euh, effectivement, moi je me positionne en tout cas sur le cas exclu g pour cette euh, équipe euh, de sélection. Okay. Donc ça okay. permet vraiment d'engager euh, de l'XP pour d'abord cet événement-là, puis ensuite, euh, moyen, long terme, euh, l'équipe de France, la constitution et la réflexion sur un roster euh, global. Ok. Euh, Bisutor, je vais, je vais te donner la parole sur la, la même thématique un petit peu, toi, en termes d'objectifs. De, de, euh, Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu, tu vas chercher sur un, sur un événement comme celui-ci bah, Ce qui est sûr, c'est qu'on n'y va pas pour épépiner les raisins. Hein. Mais, de toute façon... Euh... Moi, je pars toujours du principe que euh, si je vais à un tournoi, c'est pour le gagner. Ça a toujours été mon état d'esprit et ça va continuer à, à l'être. Donc, évidemment, euh, j'y vais dans l'objectif de gagner, toujours. Euh, après, euh, si, si on se fixe des objectifs un petit peu plus réalistes, euh, j'aimerais bien... Si on parle à titre d'équipe, euh, je pense que l'objectif euh, d'équipe, c'est de réussir à mettre un de nous trois dans le top 8 le dimanche. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment l'objectif. Voilà, mais c'est trop tard, tu l'as pas dit, tu n'as plus le droit de le dire. C'est visiteur Il dit. y a un vrai enjeu, je pense que si jamais, euh, moi, typiquement, je me vois me positionner mal, il y, y a un vrai enjeu d'accompagner euh, les autres joueurs de l'équipe euh, pour euh, tous leurs matchs et de, de réfléchir ensemble euh, ah, au match-up, euh, à la stratégie. Ouais, moi, J'aimerais aime, beaucoup, par exemple, même si, même si ce n'est pas moi, euh, mais euh, que ce soit Robin ou, ou Olivier qui se retrouvent dans le top 8, euh, j'aimerais beaucoup, par exemple, euh, j'attends beaucoup de la, de la soirée où on discuterait du match-up du lendemain, des différentes listes, de, de ce que ça pourrait donner, de, de plans de jeu, enfin, euh, ce, ce côté un petit peu pré-parti euh, pré, pré est aussi très intéressant dans, dans notre jeu et ça, ça se rapproche aussi un petit peu du coup, du, du jeu d'équipe. Donc, ouais, ouais. moi, l'objectif hein, entre nous trois, ce serait de mettre quelqu'un dans le top 8. Ouais. Et après, oui, si, si on prend un… un, un ben, mon objectif, c'est d'y aller pour gagner. Et puis, je pense que ce serait bien si on arrive à mettre quelqu'un quelqu dans le top 8, même si effectivement, il bon, y a 1200 joueurs, donc c'est pas c'est pas chose aisée, mais ce serait bien qu'on arrive à, à mettre quelqu'un ouais, dans le top 8. Même. Alors, Robin, on l'a pas encore vu trop sévir sur les tournois solo euh, hors… Euh or on va dire un peu hors île de france ou hors national euh, bah maintenant, non, maintenant père, euh, père Castor et toi, vous, avez, vous êtes quand même expatriés déjà sur des tournois internationaux et vous avez eu quand même euh, des, des belles performances. Hein, père Castor, en 2019, a fait 5 a fait cinquième et toi, tu as fait troisième. Donc, vous êtes vous êtes quand même des, des, des, des bons prétendants pour représenter euh, pour représenter le drapeau, pour vous représenter vous-même, pour représenter votre équipe. donc c'est Pour représenter le niveau de jeu compétitif français aussi, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est beaucoup ressorti, notamment sur le dernier Big Four, le, le niveau de jeu qui avait vraiment évolué dans toutes les équipes. Hein. On a pu une équipe qui surplombe tout le monde mais bien des, des top players dans toutes les équipes donc euh, donc ça va être euh, ça va être un, un, un beau challenge pour vous je, je vous cache pas que j'aurais vraiment vraiment aimé vous accompagner euh, ouais, malheure, je... malheureusement c'était pas gérable pour moi euh, mais en tout cas euh, toute euh, la, toute la chaîne et tous nos abonnés vous accompagnent, on, on est évidemment euh, très pressé de, de, de vous voir performer, d'avoir vos retours, hein. on, fera un, on se fera un petit, euh, on fera un, un, un top podcast, un top player podcast sur votre débriefing de l'event, moi ce que je vous invite éventuellement si vous êtes d'accord à faire, c'est euh, à nous prendre quelques petites photos de l'event qu'on pourra partager, euh, qu'on pourra partager nous sur nos réseaux et puis à nous partager aussi vos résultats, qu'on puisse les partager en direct euh, à nos abonnés qui nous suivent sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, sera intéressant de vous suivre, euh, voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous dit d'avoir une interaction un petit peu plus poussée avec nous, euh, moi j'en suis vraiment fan, qu'on qu puisse un peu suivre l'évolution de vos joueurs, parce que comme tu t'as dit, il y a ce côté, je, je vois tout à fait de quoi tu parles, Bisuthor, quand tu parles du côté on, on, on va préparer les, les parties en amont, on va en discuter le soir, etc. Il y a ce côté aussi de voir les joueurs qui évoluent dans le classement, j'ai gagné, j'ai perdu, je suis en haut, là j'ai une grosse partie qui va, être, qui va être vraiment structurante pour la suite de mon tournoi, donc c'est vraiment très très appréciable à suivre, il y a un côté ah, puis, qui est très kiffant aussi pour les gens qui vous suivent de l'extérieur. Et euh, bah, moi pour moi, c'est très cool de pouvoir apporter ça à notre communauté parce que c'est des événements qui sont quand même très particuliers, qu'on ne voit pas souvent. Donc, euh, donc voilà, si ça vous sauce, moi, je, je suis super enclin à le faire. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, en tout cas, euh, déjà, je vous remercie carrément. à tous les deux de votre participation. C'était très, très cool. Ça fait plaisir. Je, je profite fait de revenir sur ce que tu viens de dire. Euh, ouais, carrément, bah, je pense, carrément, on va bombarder les photos. Euh, L'idée, c'est de te faire parvenir assez rapidement. Sinon, euh, je vais faire un peu de notre autopromo. On va peut-être la page Facebook euh, Semi Croustian. Euh, on ouais. est page Semi 40K où euh, on met le gros des infos de l'équipe. Et il y a des chances que le premier channel d'infos de ces trucs-là, ce soit là-dessus. Bah, écoute, puis, moi, je, est, je euh, vous euh, mettrai ça, le, le, dans la description, où je vous mets le lien de la page Facebook des semis donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller, à les suivre. D'ailleurs, on, on suit, hein, moi, je, moi je suis sur votre page Facebook, on suit vos, vos aventures en tournoi, etc. Vous y publiez vos résultats, donc euh, c'est donc toujours appréciable de, de suivre des équipes. Donc euh, n'hésitez pas à les rejoindre sur Facebook, je vous mets le lien dans la description. Et euh, eh bien écoutez les amis, euh, encore une fois, merci pour ce patage. Je vous souhaite tout plein de réussite pour ce tournoi. On vous souhaite de cartonner. Et, euh, et puis on, on se retrouve très bientôt pour votre débriefing de l'event. Euh, le dernier mot pour Bizutor, On n'a pas, on a, on a pas eu le dernier mot de Bizutor. quest ce qu'on a envie. Alhamdulillah. <rire> <rire> Allez, euh, les amis, pensez à liker la vidéo, à la partager, à commenter si ça vous sauce. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre.